Une banque toujours plus réactive, qui allie rapidité et disponibilité. Chaque jour, nous vous accompagnons pour vous offrir des solutions à la fois rapides et pertinentes. L'analyse automatique du langage naturel nous permet de répondre plus vite à vos demandes les plus simples. Nos conseillers sont encore plus disponibles pour répondre à vos questions les plus complexes. Le callbot Elliott gère plus de 4 millions de conversations par an chez Boursorama, numéro 1 de la banque en ligne en France. Ce n'est que le début